Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous allez pas mon chapeau, Bonjour, monsieur le coq. Bon, beaucoup d'entre vous, vous allez regarder ceci après. Je, je demande la présence du Saint-Esprit et euh, l'assistance de vos anges pour qu'ils puissent vous donner ce message de façon correcte. Que l'entrée de la parole qui va sortir de ma bouche vous éclaire et vous apporte le discernement. Au nom de Jésus, Amen. bonjour bonjour à tout le monde pour ceux qui sont aux états unis et tout ça là bonsoir ok euh, je vais demander je vais je vais je vais essayer de placer ceci de façon correcte parce que je vous dis tout le temps que les gens veulent votre ne veulent pas votre bien les gens ne veulent pas que vous avanciez et certaines personnes vous avez un peu de soupçons mais je me suis rendu compte que, quand les gens ont souvent des soupçons, le soupçon ne mène pas à l'action. Donc, euh, je, je, je brise toute inertie. Je brise toute inertie spirituelle. Je brise toute paresse que vous avez. Je brise toute lourdeur qui a sur vous. Tout, tout, tout trou dans lequel on vous a déposé. Je, je viens vous sortir de là. Et je demande sur vous la clarté, la lumière. En Exode 23, verset 20, le Seigneur dit, euh, mon ange apparaîtra devant toi et il te montrera le chemin. Que l'ange de l'Éternel apparaisse devant vous. Qu'il vous montre le chemin que vous devez suivre. J'aiguise votre oreille pour que vous ayez le discernement. Le discernement spirituel, le discernement physique, le discernement dans toutes vos affaires. Que vous n'agissez pas sous le coup de l'émotion. Au nom de Jésus. <coughs> je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas l'intention. Je dois vous parler du travail spirituel. <rire> Là, ils sont en train de diriger totalement ce que je dois vous dire. Je sais que 90% d'entre vous qui m'écoutez, vous n'avez encore rien commencé sur vous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Les petites prières que tu fais le matin, seulement un peu là, que tu es que tu fais, oui, Seigneur, bénis ma journée, ça ne va pas t'aider. Est-ce que vous êtes conscient que vous souffrez comme vous souffrez là Les gens, veulent que je bouge. Je dois bouger. Quand on va déjà couper le réseau comme ça, c'est pour qu'ils fassent pas mon direct correctement. On va partir ailleurs. Au village, on doit chercher le réseau. On marche seulement, on cherche. Ainsi, il faut qu'on monte sur l'arbre, on va monter aujourd'hui. Je pas dans le coin numéro 2. Si le coin numéro 2 ne marche pas, on va partir au coin numéro 3. Il y a toujours le réseau dans le coin numéro 3. Voilà, on a le coin numéro 2. Vous devez avoir les angles. Ok, on s'assoit. Ah malheureusement dans le coin numéro 2 vous ne me voyez pas encore alors je suis mmh. bon pardon Vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est difficile de trouver la vérité. C'est difficile de trouver le chemin. C'est difficile de trouver euh, la direction sincère. Et la direction sincère, La lumière, c'est quelque chose dont les enfants de Dieu ont besoin aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à l'église qu'on nous a mis ça dans la tête. Je ne sais pas si c'est à l'école. Je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux. Mais on nous a fait croire que tout le monde nous aime. On nous a fait croire qu'il n'y a rien qui nous bloque. On nous a fait croire qu'il faut seulement travailler. Va seulement à l'école, non Tu as déjà tout fait ça. Et comme tu n'as pas cherché plus, c'est tout ce que toi aussi tu as passé à tes enfants. L'autre jour, on a fait le jeûne de trois jours. J'étais un jeûne du genre. Je me suis levé le matin comme ça, là. 6h30, même je sais pas, 6h00 ou 5h30. Non, 6h28. Oui. J'ai dit qu'on va jeûner aujourd'hui. Et oui, bizarrement, il y avait des gens qui avaient déjà commencé à, veiller, à, à jeûner la, la veille. À la fin de ce jeûne, le dernier jour, une maman découvre que sa fille de 28 ans qui vit avec elle avait acheté des tablettes pour se suicider. Quand elle tombe sur ça, elle dit qu'elle voit le sac de l'enfant. Ils ont perdu certaines clés à la maison, je ne sais pas trop quoi. Et ça, ça, ça n'arrive jamais. Donc, elle se retrouve en train de fouiller dans les sacs de tout le monde. Que oui ça, oui ça, oui ça. Elle tombe sur le sac de celle-là. Elle voit des tablettes, des cachets plein de, de paquets. Elle dit, attends, Elle demande à l'enfant que tu fais avoir autant de médicaments. Non, non, j'avais mes périodes, ça dérange, gna gna gna. Mais tu achètes pas un paquet, tu achètes deux. avait encore un paquet d'un autre truc. L'enfant dit non, tu sais, elle vous donne les excuses. 28 ans. Un enfant que le père. Vous avez les gens avec lesquels vous sortez, on dit que leur famille, c'est une famille de pratiquants, de là. Tu sois avec lui, tu as l'enfant avec lui, après, soudainement, il le laisse l'enfant, il ne fuit pas, il disparaît de toute sa vie, ne te cherche plus jamais. Le lendemain, où ces choses, le lendemain, elle voit les boîtes vides dans la poubelle. Tous les deux boîtes de vie, trois boîtes, je crois. Elle demande à l'enfant que tu as fait quoi avec le médicament qui était ici-dedans Elle dit non, non, non, j'ai jeté. Mais tu jettes la boîte dans la, séparément de, de, de, de, de, de, du médicament. L'enfant ment. Elle laisse, pendant qu'elle était partie au magasin ou là-haut, le, l'esprit lui dit encore que revient Demande encore. C'est la troisième fois que l'enfant dit On était été fatigué de vivre. Et elle était en jeune. Cette maman était en jeûne. Maintenant qu'on prend, parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Moi, je crois 4 ou 5, quatre enfants. Quand on rentre maintenant, on creuse sur cet enfant-là, les antécédents. On voit la famille de son père. Je ne veux pas indexer le pays, mais vous connaissez les gens du pays là. vous pensez toujours que tout le monde, vous dites toujours, moi je suis rien, non? Ah, qui peut me vouloir du mal? Bonjour Fabio, parfois il y a des gens qui, depuis que tu as 5 ans, ta tante-là avait 27, 30 ans. Elle était à partie attachée. Ou bien c'est quelqu'un qu'elle a attaché à toute la famille. Elle s'enrichit sur la famille, on va dire comme ça. Florence, bonjour. Je travaille sur une dame l'autre jour. Elle me dit que dans la nuit, elle a fait... Je lui dis que, mamie, comme je fais au soir, à la nuit, tu vas faire des rêves. Tu me dis. Elle se retrouve dans la... enfermée dans la maison de sa tante, dans le rêve. Mais cette fois-là, tu as le genre rêves répétitifs que tu fais toujours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette fois, elle se retrouve maintenant et puis elle voit une porte qu'elle n'avait jamais vue avant. Je lui ai dit que c'est la porte que Dieu t'a montée dans le rêve là. Et vous allez sûrement vous rappeler. Il y en a parmi vous Ces rêves-là, vous, vous oubliez sûrement avant. Quand tu fais, tu fais, tu te dis, bon, je me suis vu dans nos villages chez nous. Oui, j'étais dans une forêt, je tournais, je tournais tu es dans la voie là, chaque jour que tu dors, tu vois la même chose. Chaque jour que tu dors, tu te vois là-bas, mais tu te dis, ah. Tu savais que quelqu'un est parti s'asseoir, a ah, dit que tous les petits enfants, ou même tous les enfants de ma soeur, c'est là. Je vous attache. Toi, tu grandis. Pas du nombre de fois que tu as chuté. Le nombre de fois que tu as perdu l'argent. Il y en a même parmi vous, tu restes comme ça ton enfant. Du jour au lendemain, ton enfant devient têtu. Nelly, bonjour. Odoxy, bonjour. Beaucoup d'entre vous, j'ai laissé mon enfant, j'ai ma soeur au pays. Quatre ans plus tard, je récupère mon enfant ici en France. L'enfant arrive et tu ne reconnais plus ton enfant. Et tu es là, tu dors. Tu es là, tu dors. Il y a une dame là. L'autre jour que je devais travailler sur son enfant, j'ai dit qu'il y a un enfant, c'est un garçon de 30 ans, 32 ans. Je vois tout ce qu'il y a sur l'enfant. J'ai dit que la mère, c'est. Tu, tu faisais quoi depuis Vous êtes vous me regardez chaque jour ici comme ça, là comme la télé. Ton fils est là comme ça, il n'a pas de devant, derrière. Tu sens que ça, ce n'est pas l'enfant que j'ai accouché. Il a fait son témoignage en fin d'année. C'est le 3 ou le 4 qu'elle envoie le message, janvier. Elle dit que depuis des années, je m'appelle quand j'ai commencé à travailler avec cette dame. Ça, c'est un an de travail. Hein. Vous-là, que vous n'aimez pas le, vous aimez le wasa wasa là. On a, son fils est arrivé chez les Blancs, on a donné tellement de maladies sur l'enfant. Oh. Bipolaire, schizophrène, nanana. Il y avait un esprit de rejet dans son enfant qui faisait que. C'était toujours le feu, l'eau et le feu entre elle et son enfant. L'enfant que tu as porté dans ton ventre. Elle dit voilà, il est venu pour les fêtes de noël à la maison. Donc elle dit qu'à un moment, l'enfant ne connaît elle avait déménagé, elle n'a même pas montré là où il vit à l'enfant. Parce que quand l'enfant venait chez elle, agressif, elle a déménagé, elle n'a pas montré à son fils, il a 28 ou 30 ans, que je vis ici. Elle dit qu'il est venu pour les fêtes. Il dit tellement, qu'il dit, maman, il la comment il faut qu'il achète la voiture à sa mère, que pendant la retraite, c'est lui qui va s'occuper de sa mère. Eric, elle dit qu'elle n'en revenait pas, en fait. Écoutez, vous ne comprendrez jamais pourquoi les gens méchants font ce qu'ils font. La première chose, c'est la jalousie. Donc, Quelqu'un ne veut pas savoir que tu es comme ça, là, tu es bien avec ton mari. Il suffit que la personne arrive chez toi. Hein. Euh, C'est ton mari qui a préparé aujourd'hui. Hey Il t'appelle bébé, chérie. Hey <rire> Hey, la méchanceté, la méchanceté, mon frère. On fait du jour au lendemain. L'homme reste ça. Il te dit que je ne sais pas pourquoi, mais... Je t'aime, mais je ne veux plus être avec toi. Tu dis que quoi? <rire> Une phrase avec deux mots qui ne s'expliquent pas. Que tu es mon mari, non? Tu m'as épousé, non? Oui. Tu m'aimes, non? Oui. Mais je ne veut plus être avec toi. Il y a un passage de la Bible où on amène un cas à Jésus... Jésus dit que un ennemi a fait ça. Il dit, un ennemi a fait ça. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que vous avez les ennemis. Ma prière, c'est toujours, Seigneur, expose les gens. Expose les ennemis. Expose, s'il y a quelqu'un seulement enfin, seulement le fait que quelqu'un sache ce que tu as comme projet. Seulement le fait que la besoin c'est que elle va se marier, ok. Ou la personne sache que elle prévoit de partir au Canada. On oh, en pas encore donné le visa. Eh. Donc c'est une idée dans ta tête. Seulement ça. C'est une excuse pour qu'on vienne te bloquer. Quand tu vois, tu as trois enfants. On sait que si demain, tes enfants sont bien. Comme tu as Bafoussam là. Si ton enfant part dans une bonne école, ça veut dire que après là, il peut-être peut, peut avoir le, le, le visa, il part en bain. Hey, si l'enfant arrive en bain, il peut avoir les papiers, il fait sa mère vient aussi en bain. Non, ma soeur ne peut pas prendre l'avion. Voilà la raison pour laquelle on te déteste. Tu ne manges pas chez cette femme. Elle ne paye pas ton loyer. Cathy, bonjour. Elle ne paye pas ton loyer. Mais... Quand elle te voit comme ça, là, ça les nef. Tu n'as pas pris son mari. Parfois, quand je vous parle, j'aimerais qu'il y ait un peu le sens. Mais j'ai aussi compris que tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un contre son gré. Vous ne savez pas à quel point je m'expose quand je viens de faire des vidéos ici. Hein? Vous ne pouvez pas savoir. Parce que les choses que je vous dis, les, la conscience que vous prenez, ça énerve vos décepticons. Et le pire, c'est que je parle, vous écoutez, après vous êtes toujours là. Quand tu as déjà mordu une fois, tu es encore là. Tu viens encore mettre ta main tous les jours. Croque-moi, croque-moi. Hey. Oh, yaya. Yeah, yeah. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui ils ont compris ce que je suis en train de vous dire. là. Souvent, c'est quand la personne est en train de voyager que tu dis que euh, je suis dans l'avion pour partir euh, <rire> au Canada. Je dis, mais attends, on était ensemble tous les jours, non? <rire> tu as fait le visa C'est <rire> là que tu comprends Que tu es le coup de l'histoire <rire> Oh Seigneur Seigneur ça, Même comme ça tu n'as pas, pas tout compris Bonjour Edvige, Au plus Christina, Pamela, Colette, Bonjour Tu n'as pas compris Tu es là couture, tu es le coup de l'histoire. Tu es là. La personne te dit, bon moi, je... Je de faire mes courses, je pars demain à 18 h Alors que tout ce qui se passe dans ta vie, tu portes, tu pas dit à la personne. Ça seulement est... Je ne sais pas pourquoi mes petits mais ça doit être des choses que ça doit être comme une... Warning lights, you know, euh, comme un feu orange. Pas le feu rouge, mais le feu orange. Parce que quand tu vois le feu orange, je ralentis. tu as de venir à vivre à lui, tu as ralentis, Quand il va arriver devant là, je vais me. Je vais m'arrêter. Oui. Je vous ai dit, ne venez pas seulement me dire merci sur Facebook. Mon souhait, c'est que vos vies avancent. Que tu restes comme ça, là, ta vie avance aussi. Jusqu'à tu restes, tu regardes deux ans plus tard. Avant, je n'arrivais pas à mettre un projet sur pied. Je dis que les gens sont mesquins. Hein. Oh, Récemment, j'ai travaillé sur quelqu'un. Il a son entre guillemets même meilleur ami qui marche avec lui. Ce meilleur ami là. Et dans un. On va dire que si vous supposons, c'est moi de tu sais, s'il y a l'église. Donc, ils sont suivis par un même.. Traduit praticien. Et cet ami-là, non, est, est suivi par la même personne qui bloque cet homme. Et cet homme, cette personne qui le bloque, c'est, on peut dire quoi, un ami de la famille de longue date. genre des personnes que, la personne peut venir manger, il te donne un truc, tu manges, il vient, il dort chez toi. Donc j'ai des que tu as tellement confiance. Donc tu peux dire que voilà mon frère, voilà mon, mon, mon meilleur ami de Théo. Mon meilleur ami et mon frère sont dans le même groupe. Et dans le groupe là, mon frère utilise sa part de choses pour me bloquer. Et mon frère dit à mon ami, que ne dis pas à ton ami qui est mon frère que je suis dans le même groupe que toi. Mais le cœur du monsieur qui est bloqué, c'est quelqu'un de, quelqu de pur. Tu vois papa, tu es comme ça, là, ta femme fait souvent des fausses couches à la maison, tu ne comprends pas. Alors que c'est ton, chaque fois qu'elle est enceinte, là, ton, ton frère qui dit qu'il vient dormir chez vous là, c'est lui qui est la cause. C'est pour ça qu'il parle de, de, de, de, de malheur en malheur, tout le temps il ne comprend pas, il touche la chance, ça disparaît. Un beau matin comme ça, ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Il vient sur mes vidéos, il regarde. Il dit que je ne peux pas dormir sans te voir aujourd'hui. Il lui dit qu'il avait trop de chance. Il vient, il me voir. Il dit, maman, comme tu me vois là. Quand il vient me voir, cet ami qui est suivi par, qui est dans le même truc que son frère qui le bloque. L'ami, maintenant, comment à dit? Ah, tu sais, euh, euh, moi je connais aussi hein. Tout ça là je, je, je, je connais aussi si tu connais pourquoi sachant que tu avais quelqu'un qui bloque ton ami si c'est que c'est ton ami pourquoi je, est que je ne comprends pas je ne comprends pas get gens je me dis au monsieur là que fais attention Parce que comme je suis en train de travailler comme ça là, dès que tu vas rentrer chez toi, ton ami là va t'appeler. Ça s'est passé comment? Dis-moi non. Je dis que ton ami là, que tu avec ton frère là, quand ils font leurs choses, est-ce qu'ils te disent? Vous savez, hum, le plus pire, c'est quand tu as un démon qui est caché. Parce qu'il y a des gens qui vous détestent, qu'ils n'aiment pas cacher. donc tu connais. À part la femme, qui a dit un jour que, on sait que dans ma famille, que ma tante, c'est une sorcière. Et J'ai parti la voir pour la supplier, que si j'ai fait n'importe quoi, qu'elle me pardonne. Je dis tu es folle, on ne négocie pas avec le diable. Comme tu es parti de parler là, elle connaît que tu as baissé tes gardes. En même temps, fini avec toi. Tu es bête ou tu es folle? J'ai parti la voir pour lui dire que quelqu'un qui veut ta mort, quelqu'un que depuis, depuis que tu es petite, ta tante la veut ta mort, tu ne peux pas la supplier que quoi? Va supplier le Seigneur. Ce sont tes prières qui sont en train de bloquer cette personne depuis. Mais je vous ai dit, vous n'allez plus vous limiter seulement aux prières. Parce que ça, quand ces personnes-là vous bloquent, ils ne vous bloquent pas seulement avec les prières. Et croyez-moi, démons ont la prière. Certains sont anciens d'église. Depuis que tu es petite, tu connais ta tante, elle partait toujours à l'église. Le dimanche, quand tu étais en vacances chez elle, elle vous habillait tous, elle vous met dans la voiture, elle vous amène à l'église. Elle est parmi les anciens. Elle est assise là, comme ça, au premier banc. Donc, tout ce que tu me dis là, c'est des foutaises. <coughs> tu vois là, tu vas manger la bêtise, tu vas bulot. Vous n'aimez pas la vérité, c'est ça votre problème. Vous n'aimez pas, vous aimez les choses qui ne vont pas vous amener quelque chose. Les, les faux. <coughs> On dit les là On fait le congosa sur telle personne. Tu es là, tu écoutes, ça te plaît. Ça entre dans ton corps comme ça, ça te plaît jusqu'à. Quand je fait des dons à quelqu'un, je, je, je vois que ce que je te donne là, tu peux encore, tu bois, tu, tu cherches les femmes avec. Je ne te donne plus rien dis, tu passes à côté de moi, même si, tu as, même si on me prouve que là où tu es là, c'est pour payer la note de l'hôpital. Il dit que tu vas te débrouiller toi-même, je ne suis pas sur ça. Parce qu'il peut te donner, au lieu d'aller payer pour qu'on t'opère, tu, tu vis, tu peux encore boire avec. Recherchez la sagesse. Je vous ai dit, par-dessus tout, agissez. Sortez de la zone de la fille, c'était ce qu'elle dit là, est-ce qu'elle dit même vrai. Je vois vos messages tous les jours, non Ma vie n'avance pas. Regarde vraiment là où je suis. Je ne sais même pas. Rien de ce que je fais ne marche. Et tu es là. Voyons, oh tout voilà. Avant quand quand était bloqué, je me disais qu'un jour... Mais vraiment, il faut avouer que souvent j'étais tellement frustrée au fond de moi. Je disais que Seigneur, depuis dix ans, il y a sûrement quelque chose que je ne fais pas. There must be something that I must do. Après, je suis arrivée à un niveau où j'étais désespéré pour que Dieu me montre et que je fasse. Parce que votre deuxième problème, c'est la paresse. Quand elle commence à travailler avec quelqu'un, dis ce que je te vois que tu es sérieux là. Hum. Les pères avec les gros ventres que vous passez temps en bois de nuit pour boire là. Je vais te faire jeûner. Tu vas jeûner. Tu vas rester de 6h à 18h. Tu ne vas pas manger. Tu vas dire que yes. Hey! hé. Hey! Hey, hey! Ah, konam. Hum. <rire> Ah, il faut pas donner, mamie. pardonne Pamela. Il faut pas donner, non. Continue, non. 15 ans, la même chose a trop duré. Vous êtes paresseux. Vous n'aimez pas ce qui va vous rendre un peu inconfortable. Moi, j'ai faim, hein? je ne peux pas rester sans manger j'aime trop la nourriture. Je regarde rire seulement. C'est tout voilà. Lave-toi avec le sel. Moi, j'ai commencé ça. Je suis tombé malade, hein. moi j'ai laissé. <rire> j'ai commencé le bain de pipi, je ne peux pas lui m'attraper. Je croyais que, que c'était le Covid. J'ai moi laissé. J'ai commencé la prière chez mes enfants. Ils sont devenus trop têtus. Ah, j'ai moi laissé. forme la personne à qui tu Tu, as, tu dis à ta ta... Viens, jeûne ensemble. Parfois, c'est à la personne qui bloque tes enfants que tu peux pas dire que je suis en train de faire tel travail. Est-ce qu'on peut être bête comme ça? Hum? Les pilules de la bêtise, là, on vend ça où? Vous avez vu, bu sa main? Vous êtes tombé dans la mamie de bêtise quand vous étiez petit? Comme Astérix ou Céobélix? Si vous savez le nombre de personnes qui sont en train de se lever, tu as compris que ta tante, que une autre m'a dit qu'elle arrive en France elle arrive chez sa tante. Donc tu arrives comme ça, tu, tu tombes chez quelqu'un, elle a ses papiers, elle a tout, hein. c'est même pas comme si, toi tu viens d'arriver, tu n'as même pas encore les papiers, tu es encore étudiante, ta mère dit va rester chez ma soeur, Je ne sais pas que c'est le début de tes problèmes. Elle savait que l'enfant s'il a besoin de son relevé de notes pour, pour l'année prochaine ça arrive où la femme l'a pris elle là jeté où, où elle a fait quoi avec vous ça a bloqué l'enfant après elle la met dehors l'enfant est ta soeur une fille de 24 ans tu la lances dehors au rapace yeah, yeah la fille est tombée sur mes vidéos hein. le truc c'est que je veux que vous compreniez que la fesse n'a pas d'âge la bible dit que dieu écoute tout le monde dans tous les pays peu importe la couleur de peau l'âge la race si tu appelles même la religion sincèrement dans ton cœur j'ai les jeunes filles comme ça que j'ai une fille un jour elle a 18 ans l'année passée elle me contente. Elle prend la consultation, je parle avec, je me suis à quel âge, j'ai 18 ans. J'ai choqué, j'y m'attends. Un enfant de 18 ans qui est en France, qui prend son argent qu'elle a bossé, jobé avec pour payer la consultation chez moi. J'ai les mains de 5 ans, 4 ans. Tu sais, je te suis depuis 5 ans. Hein. Je te suis depuis 5 ans. Et depuis 5 ans que tu me suis là, tu n'as plus... Voilà l'enfant de 18 ans. Elle me dit que depuis que je suis arrivée ici au pays, déjà je vendais. Ouais, je dis elle faisait le pain chargé avec quoi elle vendait. Elle est arrivée là-bas, elle a lancé son business de livraison de nourriture. 18 ans s'il vous plaît. J'ai parlé avec cet enfant une fois. Elle me dit, voilà vale, j'ai des questions. Je lui ai dit que ma chérie, tu, tu, tu, tu you're going somewhere. Elle dit que j'ai fait mon lavage. Depuis qu'elle a commencé le lavage de sel, je suis disciplinée sur ça. Elle dit que l'enfant de 18 ans, arrêtez de donner des excuses à vos enfants de 30 ans. Il n'y avait pas. Il n'aime pas. Il n'y a pas. Elle dit je suis arrivé ici depuis un an. J'ai lancé. J'ai fait, j'ai là les clients. J'ai conçu construit ma base de données. J'ai dit j'ai dit, wow, j'étais... J'ai dit waouh. Wow, wow. Elle était consciente que pour prospérer, je dois me protéger. Je dois me discipliner. Je dois mettre le travail. Je dois bosser. Et je crois que c'était une étudiante. Ce n'est pas comme si elle avait le job quelque part. C'est elle-même qui créait le job. Elle, faisait, elle vendait aux gens. Je dis, là, tu connais préparer le héros. Tu connais faire le corps, Tu connais faire le ceci. Tu t'assois sur 1000 euros le mois. 1300 euros. Tu passes, tu as le HLM. En tout cas, quittons sur l'autre dialogue là. C'est chacun qui choisit sa part. Comment dire que chacun a sa chance Je pense même que chacun choisit sa chance. Que tu ne peux pas sauver quelqu'un s'il ne veut pas être sauvé. Il y a cette, cette, cette anecdote qu'on raconte souvent du monsieur qui avait, il était dans l'eau, il, il, il allait se noyer. Il prie, Seigneur, envoie-moi, sauve-moi. On envoie la pirogue, il refuse. On envoie le bateau, il refuse. On envoie l'hélicoptère, il refuse. Après, il meurt, il arrive au paradis. Dieu dit bon. Il dit, tu ne m'as pas sauvé. Pourquoi, Seigneur, j'ai prié? Dieu dit, j'étais envoyé, les gens parce que vous croyez toujours que l'ange vienne de vous... oh Seigneur Jésus Jésus est revenu juste pour moi attendez vous avez compris vous, piop, vous avez compris non? attendez bien quand on va finir on va vous enterrer ils vont vous tuer ils vont venir à votre deuil manger essuyer l'huile sur leur bouche passer comme ça dans le cercle regardez, regardez <rire> ça marche ça marche il n'est pas te voir là essuie un peu petite lame ici <rire> Après, ne après pas te s'asseoir il regarde voilà ses enfants qu'elle a laissés ses orphelins allez passons maintenant sur les enfants C'est comme ça que tu vas avoir une orpheline de 23 ans. Perdu comme ça seul. J'ai rencontré une comme ça à l'étranger. Les Cuba Au deuil de sa mère, comment on a discuté la succession Déjà, quand ta, ta mère meurt, tu es jeune là. La mère meurt quand elle avait 20 ans. Tous les oncles, ont discute les choses de sa mère. Elle est là comme ça là. Et la mère est pas Rien. De votre vivant, soyez très sage. Il y a même certaines choses que tu vas faire. Écoutez, elle a fait qu'on dit que de, le testament là elle. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas faire ton testament. Certains d'entre vous là-bas en banque, vous devez prendre l'assurance et vous mettez le nom de vos enfants sur ça. Et tu payes chaque mois. On dit 20 euros par enfant par mois. Paye. Tu donnes 60 euros. Apprenez tout ce que vous savez à vos enfants. Même ce que vous ne savez pas, achetez les livres qui vont les aider, donnez leur ils lisent. Toi, tu as refusé le savoir, donne le savoir à l'enfant. Marie, bonjour. Parfois, vous vivez comme si vous ne réfléchissez pas. Tu veux? Je me rappelle, j'ai une tante qui est décédée une fois. <rire> Sur son lit d'hôpital, avant qu'on la débranche. Elle ne parlait même plus. Celle-là me coulait seulement. Elle est un enfant de 18 mois. avec une de 8 ans. Quand sa, sa bouche ne pouvait seulement que faire chuchoter. Elle pleurait, choutait seulement les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Parce que souvent tu es là, tu meurs comme ça, là, que c'est ta soeur qui t'a empoisonné? Imagine si tu meurs, on en porte encore tes enfants d'envoi chez la soeur, là. Hey! Jesus is Lord. des notaires payez des notaires vous mettez vos affaires en autre que si quelque chose m'arrive répartissez comme ça parce que je pense que pour certains morts ça fait encore même plus mal quand tu vois la personne qui t'a fait du mal profiter de tes choses Tu es mort. Hein. Tu reviens de temps en temps comme ça là, tu vois que tu es tout. Ta maison là. Ta voiture. Le jour où tu partais ton terrain, tu étais avec ta soeur là, non? Et puis, elle prend les papiers, elle falsifie certains documents. Elle paye. Comme avec elle et peut-être toi et deux, trois personnes qui connaissaient. Écoutez, les gens font les trucs ignobles. <rire> Les gens n'ont pas foi aux yeux. On sait que tu as laissé trois enfants. Au lieu de partir, même sur tes quatre terrains comme ça, on prend même un. Même un. Bon, divisons ça, on fait en quatre parcelles. On met le nom des enfants sur ça. Quoi? Pas quoi? Le cœur de l'homme. Au moins, tes enfants se tapent 15 ans de souffrance. 20 ans de souffrance. On est dépouché la grand-mère au village. La grand-mère à qui on envoie peut-être 10 000 par mois. cest à que la mère est fatiguée. Elle doit aller chercher un peu de nourriture, venir nourrir les enfants avec. Les enfants se voient que si notre mère était encore là, notre mère connaissait chercher l'argent. On te met avec l'argent. Quand tu n'as pas d'éducation, tu traînes, tu traînes, tu traînes. Si tu as une fille, après 20-21 ans comme ça, quelqu'un te met enfant. Tu retrouves trois enfants, trois pères différents. Je veux que vous conseille à devenir, je, je, je veux qu'il y ait une, soyez alarmés à tout moment en fait, soyez conscient, soyez lucides. Quand Jésus a dit que le diable cherche celui qui va dévorer là, cette affaire de diable là, c'est pas la blague. Parce que le diable va entrer dans le cœur de qui veut, de qui est exposé, qui s'ouvre. Une langue qui te met les mauvaises idées dans la tête. Voilà son argent, non? Voilà tout. Prends. Tu l'as. C'est ta soeur, vous avez grandi ensemble, vous avez pissolé ensemble. Quand elle pissait mon lit, souvent ça venait sur toi le matin, on se levait, on disait que c'est toi qui as pissolé. Voilà, ça, vous êtes dans les trentaines. Pour moi, quand, dès qu'on est là, sorti du ventre de la mer, là, Garde. Chacun sa chance, chacun son chemin. Ou là que vous aimez toujours. <coughs> en tout cas, si vous allez comprendre, vous comprendrez. <rire> vous comprendrez. Vous comprendrez. De, vous comprendrez donc. Je prie le discernement sur vous, la sagesse. Je déclare que vous n'aurez pas de regrets. Parce que vous prenez. Rendre les bonnes décisions. Au nom puissant de Jésus. Et j'éloigne de vous toutes mauvaises personnes. Que ces personnes soient exposées, qu'on vous montre. Que ces personnes soient exposées, mises au grand jour. Au nom de Jésus Christ. Amen.